Salut les gens, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un truc que j'aime beaucoup faire, c'est jouer à des jeux vidéo. juste jouer à des jeux vidéo comme ça, mon but n'a pas juste été de vous faire une vidéo exprimant genre à quel point j'aime jouer, euh, mais c'est plutôt euh, pour réinterroger ce que le rapport que moi j'ai eu euh, par rapport à mon identification à des personnages que j'incarnais dans des jeux vidéo. Et euh, ça n'a pas échappé à certaines et certains d'entre vous, mais le pseudonyme que j'utilise sur cette chaîne, qui est Yuffie. Yuffie, c'est un personnage de jeu vidéo, c'est un personnage du jeu vidéo Final Fantasy 7, et c'est le premier personnage de fiction auquel moi je me suis vraiment identifié, en tant que, en tant que personne, mais du coup aussi en tant que femme. Et du coup, c'est pas surprenant que 15 ans plus tard, j'utilise encore le même pseudonyme et ce, euh, bah, au final, dans, dans toute mon activité, quelque part, Youfi, c'est presque mon deuxième prénom. Et du coup, je voudrais vous parler d'un épisode un petit peu spécifique, un petit peu étrange, un peu bizarre, qui m'est arrivé récemment. Euh, récemment, j'ai joué euh, justement à un Final Fantasy, qui est Final Fantasy XV. Et dans Final Fantasy XV, euh, tu incarnes un personnage masculin qui est accompagné de trois personnes euh, qui sont tous les trois des mecs. Et euh, à un moment, tu tombes sur une sorte de, de personnage non joueur qui te permet de changer complètement ton apparence, tu peux le faire autant de fois que tu veux, et bah, du coup je me suis dit chouette, je vais pouvoir continuer à jouer au jeu, mais je vais pouvoir y jouer pas en tant que mec parce que, bah en fait, je trouve ça toujours, ça crée toujours une grosse dissonance entre moi et le jeu, j'ai vraiment du mal à me mettre dans un jeu où je ne joue pas euh, un personnage féminin. Et euh, du coup, je me dis, cool, je commence à faire le personnage. Je passe genre une heure, une heure et demie à, à peaufiner les détails, à choisir les, les couleurs du, du manteau, du machin, du bidule, à genre faire un dégradé dans les cheveux pour avoir une couleur un peu rousse, un peu chouette, euh, enfin voilà, et je commence à jouer. Et au début, je suis très contente d'incarner ce personnage, la voix ne change pas, et la voix est une voix qui est très masculine, mais je me dis, ok, bon, bah écoute, euh, ma meuf, elle est trans, euh, tout va bien, euh, elle aime sa voix comme ça, euh, je vois pas le problème. Et le problème, ça a été que l'intégralité des autres personnages du jeu, l'intégralité des autres personnages du jeu, continuait à genrer mon personnage au masculin en permanence. Euh... Et ça... Au début, je me suis dit, oh, ça va, je peux, je peux réussir à, à, à un petit peu euh, passer outre. Mais plus ça allait, et plus je me disais, mais putain, les autres personnages mais genre mon personnage en permanence. Et quelque part, ben, j'avais l'impression que mon personnage n'était pas vraiment une femme. Noctis-sama, noctis sama c'est-à-dire que je l'avais remodelé entièrement. C'est un jeu vidéo, donc je choisis, je choisis qui c'est en fait. cest il enfin, y a personne qui va me dire non mais en fait c'est telle personne ou c'est. Je veux dire si je décide que c'est une vache de l'espace déguisée en en humain, j'ai le droit de le faire dans ma tête. Il n'y a personne pour contrôler ça. Et bien malgré tout, le fait que les personnages dont je joue, mais j'aurais en permanence ce personnage, et bien d'un coup, j'arrivais plus à la voir en tant que femme. C'était quelque chose que je n'arrivais plus à faire. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant, que ça valait le coup d'en faire une vidéo parce que... Et eh bien, mine de rien, ce mécanisme, s'il est capable de m'arriver juste alors que je joue à un jeu vidéo, je trouve que ça illustre assez profondément à quel point mégenrer quelqu'un, c'est quelque chose de excessivement douloureux. Et qui va avoir un gros impact sur euh, la personne, en fait. Et sur euh, son estime de soi, sur à quel point elle euh, va se considérer, euh, mine de rien, comme... Qui elle est. Et du coup, je trouvais ça intéressant bah, d'en de, parler juste par cette petite, euh, petite expérience. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi je le trouve plutôt chouette ce jeu et ça fait hyper longtemps que je n'ai pas joué à Final Fantasy, facile enfin, une dizaine d'années. Et bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le, le personnage, je lui ai remis son apparence initiale. Parce que je ne pouvais pas supporter d'être une fraude quelque part dans ce jeu. Donc voilà. C'est l'histoire de comment j'ai détransitionné dans Final Fantasy XV. Mais euh, au-delà du côté humoristique de la détransition, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut, genre, arriver dans la tête des gens. Si personne ne respecte ton identité, bah, au bout d'un moment, tu vas commencer à ton cerveau va commencer à s'auto-questionner en fait. Et ça peut devenir dur à un point où tu te dis non mais à quoi bon je fais tout ce que je peux et personne ne me considère tel que je suis. Voilà c'était un petit épisode sur euh, à quel point le majorage ça peut faire mal et les jeux vidéo. Euh, J'en profite pour vous annoncer que euh, très bientôt sur la chaîne il va y avoir euh, des sessions de jeux de rôle donc c'est des épisodes qui durent presque 4 heures. Euh, mais où euh, du coup eh euh, j'invite des personnes à jouer avec moi, et je, je crée un univers et, et on joue à des trucs marrants. Donc je vous laisserai découvrir ça. J'en profite pour vous informer également que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je ne vais pas hyper souvent, d'accord, mais sur laquelle je fais des jeux vidéo notamment du Alien Isolation. Euh, notamment. Euh des jeux qui ont un rapport à Warhammer parce que je suis une grande fan de cette franchise. Et euh, je fais aussi des fois du montage en direct, quand c'est des montages un peu compliqués. Euh, J'ai tendance à les faire sur Twitch pour pas être toute seule dans le montage et passer 3h et demi, 4h à m'échiner sur un truc euh, sans que personne se rende compte de, de à quel point c'est galère. Donc voilà, j'aime bien faire ça sur Twitch aussi des fois. En parlant de Twitch J'en profite pour vous glisser un mot pour les personnes qui se trouveraient avoir un petit peu de sous à dépenser euh, sur leur youtubeuse favorite. Mais, euh, megaloménie mise à part, euh, je suis méga jalouse de toutes ces personnes qui ont une Switch en ces temps de confinement. Genre, c'est la jalousie ultime. J'ai jamais voulu une console à ce point là depuis que j'ai 16 ans, et en même temps j'ai pas eu de console depuis que j'ai genre 18 ans peut-être. Donc euh, voilà, si jamais vous avez Utip, euh, bah, hein, comme d'habitude, euh, n'hésitez pas. <rire> et puis, euh, je vous dis à très bientôt, j'espère que le jeu de rôle ça vous plaira, j'espère vous voir sur la chaîne Twitch, et puis euh, prenez soin de vous. Tipoui